ICAD, une foncière. Alors nous sommes moins investis sur les foncières, mais je reconnais qu'on aurait dû investir plus parce qu'elles se sont très bien comportées. Et euh, moi je reste positif sur le... le Avec encore le un paradoxe, on disait l'immobilier c'est difficile pour un placement particulier, mais les foncières s'en sortent bien. C'est un peu les valeurs refuges, hein. les gens recherchent du rendement sécurisé et les foncières en font partie. Vous aimez ICAD euh, ICAD, on n'est pas dessus, on est très présent sur, sur Iniba et Rodamco. Et euh, sur la foncière des régions. Euh, ce sont des valeurs euh, qui sont intéressantes parce que, justement, euh, aujourd'hui, on veut placer son argent. Il n'y en a pas de rendement nulle part. Où est-ce qu'on peut en avoir On en trouve sur des valeurs immobilières. Ce n'est pas négligeable, c'est un, un fort soutien des marchés et de, et, et de ce, ce, ce secteur. Et on regrette finalement de ne pas en avoir plus pris et plus conseillé, mais on est très présent sur ces valeurs. Ça, c'est un regret classique en bourse. Ouais, c'est le, le, le temple des regrets. <rire> <Voilà>. <rire>